L'association ALDA, l'association européenne pour la démocratie locale, a soutenu et soutient activement la signature du New Deal pour l'Europe comme une réponse aux besoins des citoyens européens pour le développement social, économique et environnemental. Aller allez signer cette pétition, c'est important pour nous tous. Merci.